Dites-moi, pour toi, un acte sexuel, ça doit durer combien de temps Ok. <rire> <rire> Il faut combien de minutes pour te mettre KO Le premier conseil, c'est... 5 yeah! minutes, c'est KO C'est fini. Bon, le premier conseil, c'est fini. fini. Le deuxième quoi On peut passer même toute la journée là-bas. Wow. La vidéo-là, c'est la pâte. P... Toute la journée. Oui. Donc, tu aimes ça Je sais pas pourquoi. J'aime jusqu'à. <rire> j'aime le feu sort, j'aime la chose la mal Waouh! Wow. C'est que lui, il doit être, il doit être prêt physiquement. Waouh! Wow. es de quelle origine? Je <rire> suis de Cameroun Pour vous, l'acte session peut durer combien de temps? Un acte session normal peut durer combien de temps? Euh. Bah, généralement, pour moi, 30 minutes. Euh. Ça me concerne pas. En général, en, général. en général, vous prenez 30 minutes. Mais si c'est le premier coup, 30 minutes. Non, le premier coup doit durer maximum 5 minutes. Si c'est trop, c'est 5 minutes. Yes! Yeah. Maman! Maintenant, yeah. maintenant, le deuxième coup, les autres coups, qu'on peut pouvoir exprimer son savoir, faire écouter sexuellement. Ok, d'accord, merci beaucoup. Bonjour. Oui, aimerais savoir, pour vous, un, un acte sexuel peut durer combien de temps? Un acte sexuel. Oui. Ça dépend. Ah, ça dépend de l'aptitude du garçon. Oui, vous, vous, vous, vous, pouvez durer combien de temps pendant l'acte CC Ça dépend de ma forme du jour. Oui, votre forme, vous avez, êtes en pleine humeur, bonne humeur. <rire> humeur. Quand je suis en bonne humeur, oui. bon, ce sont des choses qui ne prennent pas le temps de chronométrer. Moi, je prends le temps de cours, en général. En général? Oui. On peut même faire ça toute la journée, non? Y a... Toute la journée? Tenez combien de cours pendant une journée? Non, je ne sais pas quand même. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois, j'ai dit qu'on est une journée. Non, oui, mon frère, c'est quoi Mais, c'est quoi Je suis pas je suis je super viens, je pas essayer, mon frère. Pour vous, un, un acte sexuel normal peut, passer, peut durer combien de temps 20 minutes. Un acte sexuel normal, je vais dire, pour, pour, pour vous mettre KO, ça va faire combien de temps Une heure. Ma femme me commande sur moi. Donc, vous pouvez tenir une heure de temps à faire l'amour sans, sans être fatigué, quoi. Oui. Wow, okay. Merci beaucoup. Mais Kao, il vous faut combien de temps Moi je pense que ça dépend beaucoup plus de la tête ça dépend de la forme du jour. Vous voyez un peu, en général, ça dépend Si vous avez beaucoup de problèmes à l'intérieur de ça De fois vous pouvez généralement partir entre 5 et 10 minutes. Ça dépend. Ça dépend de. C'est à deux minutes pour le premier cours ou minutes. bien Non, non, généralement, si quelqu'un parle à plus de 5 10 minutes d'après moi, ça veut dire qu'il a, a pris quelque chose. Normalement, je ne suis pas médecin, mais je ne fais pas beaucoup de médecins. C'est généralement 5 minutes. Minimum 5 minutes. Okay, Un rapport sexuel normal doit durer combien de temps Là, je ne sais pas. <rire> pour être franche, je ne sais pas. Ça dépend de chacun. Donc, je ne sais pas. Et, et vous, il faut combien de minutes pour vous mettre K.O. Oh là là, <rire> euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Oui mais dis nous parce que en fait toutes celles qu'on a abordées nous ont dit ont dit 15 minutes, 1 heure et, et vous il vous faut, faut combien de temps? Ah je sais pas ça dépend ça dépend de l'humeur en tout cas. Non ça dépend bien de le temps oui. Et si vous êtes de bonne humeur? Ah on fait avec. Non il n'y a pas une <rire> durée précise. Non non non il n'y a pas de durée précise. Et si vous êtes de mauvaise humeur ça, casse. ça passe ça casse mm -hmm. Aucun rapport sexuel normal doit durer combien de temps Bon, selon les sexologues, d'après ce que j'ai lu, un rapport sexuel au maximum doit faire 15 minutes. Bon, toi, il faut combien de temps pour te mettre, K.O.? <rire> 10 minutes. Non, 10 minutes, tu es, tu es fini. C'est <rire> Non, attends, on parle de la durée totale, pas du premier coup, de tous ah, les la coups. La durée totale Oui. Bon, 30 minutes. Eh. Donc après trois minutes tu dis tu ne veux plus. Et c'est plus là. Ah, ok mais